ça recommence, regarde, ça recommence <rire> je ne goûte plus rien ah, dit oui. <rire> Vraiment nécessaire. c'est chouette. <rire> ouais, c'est totalement inutile, certes. Mais qu'est-ce que c'est bon. <rire> voilà. Alors Papoune? Oui. Se passe bien ce voyage. Ah bah, c'est super, hein. Bon, ouais. ça va. La route, la route elle les plates. Ah ouais, enfin, c'est monotone C'est mo c'est très monotone. Là, euh, la route euh, sud des États-Unis, Texas, Louisiane c'est pas très euh, voilà c'est pas grand canyon hein. non, non. mais il y a quand même quelque chose à dire bah, par rapport à chez nous en Europe on se trouve ici dans, un, dans des endroits désertiques bon, ça fait je sais pas combien déjà 200, 200 km oh, ça fait plus de 250 km, 250 ouais. km que l'on fait tout est désertique donc c'est à dire qu'on ne voit pas une maison et tous les 10-15 km, il y a une pompe à essence avec motel. Euh, super, euh, super commercial. Il y a un centre commercial, un centre commercial plusieurs chaînes de fast-food. Fast ah, là, si, si tu tombes en panne d'essence ou si tu crèves de faim, c'est vraiment ta foirée. Ah, hein, parce... oh, voilà, tu... tombé endormi alors. Là, là c'est franchement... que tu joues à la roulette russe parce que tomber en panne d'essence ou crever de faim, c'est pas possible. Et pas puis, possible. le nombre de panneaux qui t'invitent à bouffer, à bouffer, ouais. à bouffer ouais. et encore à bouffer, ouais. mais même au centre commercial, on a été dans un Walmart. Ouais. Alors, des sodas, t'en trouves tant que tu veux, mais de l'eau. Oh, de l'eau Alors voilà. là, il voilà. faut les chercher. Alors, Alors, a les seules bouteilles qu'on a mis c'est des petites bouteilles. Là, là tiens, regarde, voilà. Voilà. Voilà. Voilà. De voilà. de cette taille-là. Et autrement, t'as le galon. C'est ça ou 4 litres 4, ouais. 4 litres Ouais, ouais voilà. T'as pas le choix. Sinon, la Mustang non, pas que va. Que même pour moi la Mercedes c'est quand même mieux. Moi hein. je trouve que tu conduis bien. <rire> ah, 10 vitesses. Ouais. 10 vitesses. Ça consomme un peu quand même. Oui, là, je, depuis qu'on est parti, je consomme en moyenne 8 litres 5. 5. C'est 10 vitesses, mais il ne roule pas au couple parce que là je suis à euh, 75 miles à l'heure, donc 120 km heure. Et je suis à la, la 10 dixième vitesse et bon, c'est un 6 cylindres quand même. Hein. Vite aux États-Unis, ils s'en foutent. De vrai, vrai. Vrai. Quand tu vois pour vrai, combien ça coûte, coûte 2,50$ pour, pour un gallon. 2,50$ pour un gallon. C'est-à-dire à peu près 4 kg Un peu moins de 4 kg. Un peu moins de 4 litres. Alors, tu penses bien qu'on s'en fout. Mais tout est démesuré ici en Amérique. Tout, hein. Même les camions, sont démesurés. Alors, les camions, Donc je suis à 120 km/h. Ouais, il y a ouais. un camion devant moi. Tiens, regarde. Tiens, regarde voilà. Tiens, voilà. Rien, voilà. Aucun souci. Narmole. Voilà. Voilà. Et euh, voilà. Et si tu roules pas assez vite, c'est eux qui te doublent. Donc ah euh, ouais. Tout Et à l'heure il y a un camion qui m'a doublé à 130 grammes. Les camions ne sont pas bridés ici, voilà. Narmol. Ça va, ça t'arrache pas la, trop, trop la tronche Non, ici, non. T'es sûr va, on va les autres, hein. Enfin, mais, tu, mais ça... J'ai déjà essayé trois sauces, j'en peux plus. Ça va Qu'est-ce que tu fais Tu vas goûter encore mais, mais tu vas pas tous les goûter Et alors Jusque là Jusque ce que t'aimes bien eh hey mais tu te régales là Tu, tu prends ton, ton profit pour prendre ton petit déjeuner ou quoi Alors J'essaie de trouver un qui qui m'arrache vraiment. Ah ben bah là, c'est celui-là. C'est celui-là qui arrache. Là, c'est la scorpion. Attention, ils ont. Regarde la tête qui tire. Alors Some time. Yeah. Here. time. say you open Ah ah ah. Même pas. Like on a camera, no I'm problem. I'm on a camera right now, Tu but... fais ça that for the camera? Ah oh, oh. Bon, ça Mano. ah c'est bon? Qu'est-ce qu'elle dit? C'est bon, ça pique? Tu veux de la glace pour rafraîchir ta bouche? Vas-y, prends de la glace. C'est pas c'est pas, pas, piquant. Vas-y, prends. À ce point? Bah, tu, tu, tu faisais ton beau, ça marchait pas? Ah. Que tu veux la glace aussi Non, thank you. Merci. C'est gentil. C'est gentil. Ah, thank you. Oh. c'est bon Oui. Mais est-ce que c'est bon Je vais continuer. Mais non, tu t'es encore Mais non. Attends, c'est le scorpion celui-là. Hein. C'est la scorpion celui-là. Oui, je vais pas le laisser dedans, quand même. Ah ben bah vas-y, alors. Oh C'est bon C'est bon mmh. Mmh. Mais, ça oh, aussi c'est bon, mais... C'est quoi, c'est de la C'est <rire> Dis, t'as la larme à l'œil, hein ouais, Oh, dis, oui, mais oh, celui-là, c'est ça. C'est lequel, celui-là C'est le, le scorpion. C'est le tabasco scorpion. Ben, celle Là, celle-là. Il nous avait prévenu de la manger en dernier. Il faut toujours que tu fasses le malin. Mais moi, je savais pas. Mais je te l'ai dit. Oh. <rire> ça pique encore oh. <rire> À ce point ça ne me pas goûté là bah Non, je vais pas goûter, je suis pas fou. Mmh. C'est bon Ça, c'est bon. Ça soulage. Mais ça pique toujours. Mais, non, ici, si, ça va. Mais ça après quelques euh, secondes. Ça recommence. Regarde, oui, ça recommence. <rire> je ne goûte plus rien. Ah, <rire> oh, <oui. rire> <rire> Sur la langue, au fond de la gorge, partout ça pique. Est-ce que c'est bon au moins ouais. Oui, c'est bon, bien sûr. Ça Tu ne vas pas manger 3 litres de glace quand <rire> même. <rire> tu, tu, tu, tu continues ta, ton expérience gustative ouais, tout. Bah, Tu voulais tout goûter mmh, mmh. <rire> <rire> moi je le fais en, en, en, euh, en, en, en toute... Je t'ai dit c'est celle qui pique le oui, plus oui. fort. Mais moi je pensais qu'entre temps tu l'avais goûté. Ah non, je l'ai pas goûté moi, moi. Te voyais, te voyais en pas bronché. Mais non, tu, tu faisais celui qui était blasé, alors je dis pas directement fort. Pas celui qui était blasé. <rire> je dis Michel l'a goûté, ça lui fait rien, donc ça va rien <rire> me faire non plus. Oh putain, ça pique de l'eau. Euh... C'est une excuse pour manger de la glace, c'est ça en fait euh, non mais c'est vrai, elle est bonne, hein. mais c'est pas l'excuse, c'est vraiment, que... vraiment ça, ça bah... hein. C'est fou ce truc. <rire> Moi j'ai jamais mangé un truc aussi fort. Même le wasabi c'est pas aussi fort. Ah non, wasabi ça n'a rien à voir. Ça va mieux Ouais déjà. C'est bon ça, ça... ça Sérieux ah. Mais pourtant t'as pris qu'un petit bout sur un petit, un petit euh... Wow. C'est fini là non non, ça part. Oui. Tu achètes T en achètes T'en reprends Ah ben, ça repique oh. Mais il faut arrêter à un moment donné hein. Va lui dire à la sauce <rire> Va lui dire à la sauce <rire> Je vais parler à la sauce, tu vas voir Hé, hey Michel, avant de partir, essaie-moi un petit peu là le, le tabasco scorpion non. Voilà, J'ai vu dans quel état ça t'a mis, je suis pas fou J'ai pris mon euh, Tabasco euh, euh, garlic, donc à l'ail, mon petit cadeau pour Camille et puis euh, non, non, ça, je suis pas fou. C'est hein. euh, a... pas une question de fou, allez, c'est quand même, moi je l'ai fait, tu... allez, moi à mon âge je l'ai fait, et toi, et toi ton jeune âme, comme mais... tu es Moi je t'ai vu, je suis sage, je fais pas. Et pourquoi je le ferai ça me rapporte quoi de le faire Ça te rapporte euh, ben, rien, mais ça... Et pour qui je le ferais pour... pour moi. Pour que je puisse rigoler. Peut-être pour mes abonnés, alors. Allez, pour tes abonnés, allez. Ouais, Pour mes abonnés, il faut qu'ils s'abonnent, voilà. Oh bah bah, c est, c est... Et il faut qu'ils like la vidéo, et je verrai le prochain épisode, allez. Non, viens. non, allez, allez vas-y, vas-y, ouais. vas-y. Abonne-toi, like ouais. la vidéo, et peut-être que j'y vais. Ouais. abonne-toi. Like. Mais... Non, j'attends qu'il like. Ah ben bah, voilà, ça, il vient de liker. Je sais pas, j'ai pas vu. Like. Like la vidéo. Voilà. Allez, viens en rond. Ils ont pas liké, tu <rire> veux. Oh, ah, yeah, oui. allez, Ah, ah. Toi, cher abonné parce que je t'aime. Allez, ah, oui. je prends un pickle. Non, non. Voilà. C'est oh, that one. one. Ah, mm. next one. Mm. Mm. c'est bon. This one. What this one? Ouais. Ah. Bon alors, t'as liké la vidéo, tu t'es abonné? Oui, c'est fait. Oui. Bon, toi t'es abonné. Bon, bon. allez, vas-y. Bon <rire> ça. Et, et, et je prends celle-là. Ouais, celle tu prends. Non, non, non, non non, non, non, non. Non, oh, non, non, non la Scorpion. C'est là, voilà. là, là. Voilà. là, là. Voilà. Là. voilà, il y en a. Tu me ah, filmes okay. même pas. Tu Comment il y en a Oui, il y en a. Allez, vas-y. Bon, tu me filmes au moins bah, bien sûr. Faut le voir. Ah, bon, voilà, voilà, là. je prends tout petit bout. Allez. OK. voilà il n'y a pas de problème Ouais. OK, on va attendre. Bah, attends compte. quelques secondes. <coughs> ça va? Ouais, ouais, ça va, ouais, ouais. ouais. Oh, non ça va, elle est bonne. Oh she's good, I'm good, I'm good. Ah, ah ouais c'est pas mal, ça me va. Ah ouais mais elle n'arrête pas de venir hein. Ah ouais ah ouais absolument. keep ah. coming. Really? Yeah. C'est un des cinq piments les plus puissants au monde. Sans blague. Oh. T'es pas trop loin là Non. Ah ouais Ah oh, j'arrête pas. Regardez les yeux qui pleurent là. Ah oh, pas encore. Ça va venir, ça va venir. Parce que là, ce n'est que le début là. Ça va. Ouais, tu viens prendre de la glace, c'est normal. Que... Ah ouais Voilà, ouais. I'm fine. Ouais. I'm fine. Ouais. Ça va, c'est pas terrible. Il n'y a pas tout cinéma que t'as fait. C'est pas mal. Ça va. va oui, Tant que tu manges de la glace, il n'y a pas de soucis. Oui, oui, oui. ouais. ouais, mmh. ouais. Tout la à glace, fait ça à la framboise. Mais ça va bien Mais oui, bien sûr que ça va bien, tu manges de la glace. Tant que tu mangeras de la glace, ça ira Tant bien. Il n'y a pas tout cinéma que t'as fait autour toi. Ouais, bah bon, mal. ok, ça va. Ah, t'arrêtes ça, ça reprend. Euh, mmh. <rire> Et alors, je pensais que c'était rien. Dès que t'arrêtes, ça reprend Le problème, c'est qu'il n'y a plus de glace maintenant Ça brûle dans toute la bouche <rire> Jusque derrière les dents, la langue La gorge Oh, oh. Ça va, c'est pas <rire> terrible <rire> Il est presque quatre nous et il dit, c'est pas terrible <rire> Eh bien, ça, ça continue à brûler. Hein. Euh. Ah, les larmes commencent à venir petit à petit parce que c'est pas fini, hein. c'est pas fini encore. Faut pas ouvrir la bouche. Alors Superman et alors C'est chaud. Hein. Tu pensais que ça ne te faisait rien Ah, mmh. aussi Oui, c'était pas aussi Faut <rire> ouais, <'était> pas ouvrir la bouche C'est l'oxygène qui rentre, ça Attends, ça me pique aux dents au Oui, je vais essayer. Alors, c'est quoi ça C'est du soda Tabasco. Spicy soda. Ça sent là du Coca-Cola avec de la Javel. Avec ah, de la Javel Non, oh, je rigole. C'est bien Oui, c'est pas mal. Ah, ouais, c'est pas mal. Ah, ben ça guérit. Voilà, j'ai plus mal. Oui, ouais. C'est ouais. right. over. J'ai conduit C'est fini. Oui, merci. C'est une visite. Oui. Ah, bien sûr, c'est pas fini. C'est très bien de vous remercier. Merci. C'était bien de vous rencontrer aussi. Oh, on passe à la caisse. On passe à la A caisse. HSD. Nice oh, ça fait pas. Hein. Oh, tout va bien, tout va bien. <rire> ça, c'est ce qu'il veut montrer, hein. Mais là, et mais ça brûle, hein. Bah ben, oui, bah ben, oui. Là, ça ben... finit chez toi Oui, oui, moi ben, ça finit maintenant. Et je pense que t'en as pris plus que moi. Ouais. Moi, j'en ai pris un tout petit peu, j'ai gratté sur le bord. Ouais, parce que tu <rire> tu as vu comme Et et en plus, c'est dans toute la bouche, hein. La langue dents, partout Même les dents, la langue partout. Alors, la sauce Tabasco Scorpion, fait avec le cinquième piment le plus piquant au monde. Un des cinq plus puissants. Non, le cinquième, c'est le cinquième. Ah, c'est le cinquième. Regardez là. Je ne sais pas combien ça vaut sur l'échelle de Scoville, mais ça pique, hein. Regardons les larmes. Ah, il n'y a pas de larmes. Les larmes, c'est cool. Tout va bien. Superman, bah super, yeah. Superman. Super, Voilà. Mm. Oui, oui. <rire> Allez, on va en caisse. Il serait temps que j'arrête de filmer oh, parce que... Euh, ah. I'm done. I'm done for today. Papa, you should come back in a little bit when it stops burning and try again. It's still burning now. Oh, ouais, je yes. vous avais dit que ce n'était pas fini. Je vous avais dit que oh, ce n'était pas fini. <rire> Ce que je veux partager avec toi, c'est l'expérience euh, et l'histoire inspirante de McElonny, le fondateur de la marque Tabasco. Hein, tu connais cette fameuse sauce que l'on rencontre dans tous les restaurants, que tu as peut-être chez toi, dans ton frigo, dans ton placard, peu importe. cette ce fameux sauce qui est un condiment que tu mets sur ton poulet, sur tes œufs, enfin où tu veuilles, il n'y a pas de problème. Ce que je voulais partager avec toi, c'est euh, l'histoire impressionnante de, du fondateur de, euh, de la marque Tabasco, ce fameux monsieur McElenny. J'ai oublié son prénom au moment où je te parle parce que j'ai vu tellement de choses que j'aime son prénom. Et ce qui est intéressant, c'est de lire l'histoire de cet homme qui est à l'origine de cet empire parce qu'il sort de cette usine derrière moi qui n'est pourtant pas si grande que ça, des centaines de milliers de bouteilles de tabasco au travers de plus de 185 pays au monde. Les étiquettes sont traduites dans plus de 25 langues. Enfin, c'est un truc extraordinaire. Et aujourd'hui, cette entreprise qui est volontairement restée une entreprise familiale depuis la 5e génération, Génération, conserve toujours cet, euh, cet état d'esprit euh, du fondateur de, de la marque Tabasco. Mais ce que je voulais partager avec toi, c'est ce moment inspirant, toi qui doutes peut-être pour te lancer, toi qui doutes peut-être de te lancer, d'attendre le bon moment, d'attendre la bonne période, d'attendre d'avoir de l'expérience, enfin d'attendre à chaque fois un signe ou un moment pour pouvoir te lancer dans ton business, vivre ton rêve ou tout simplement te lancer dans tout ce que tu as envie de faire. Ce qui est intéressant c'est de comprendre un petit peu qu'à un moment donné, c'est pas le fait d'attendre qui importe, c'est le fait de se lancer et d'agir en conséquence. Et ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question d'expérience, c'est une question d'action. Et on le voit encore et encore dans toutes les histoires à succès. Ce n'est pas juste une question d'idée, parce que parfois je rencontre des gens qui disent j'ai pourtant une bonne idée et cette idée, pourquoi ça ne marche pas Parce que. La réussite ne se limite pas à l'idée. Si ça se limite à une idée, ça restera toute votre vie une idée. Et si vous la partagez juste autour de vous, ça restera une petite idée partagée auprès de vos collaborateurs ou de ceux que vous aimez. Ce que Mac Eleni a fait est extraordinaire. Il faut savoir que, euh, donc il a vécu, il est né en 1815, donc il a vécu sa vie et il était au départ euh, libraire. Et ensuite, beaucoup plus tard, il est devenu banquier. Il est devenu banquier pour une banque privée et ça a été... Le, la, la, la majeure partie de, de sa vie et de sa carrière, c'était de vivre dans un univers bancaire. Il était banquier. En 1861, éclate la guerre de sécession. Et vous savez, ici en Louisiane, on est dans le sud, un état riche, mais également riche parce que l'exploitation de l'esclavage et, euh, bien entendu, l'Union l'union donc les forces du nord les forces d'abraham lincoln ont fait tout pour arrêter l'économie locale et évidemment toutes les industries du sud étaient ruinées, faillites, détruites voire même bombardées, dynamitées. Euh, ben voilà comme on fait souvent dans toutes les guerres on arrête justement euh, on arrête l'économie locale pour essayer d'épuiser l'ennemi cet homme était ruiné en 1861 et pendant les 4 ans de la guerre de sécession, il ne s'est pas passé grand-chose ici dans l'État. L'État est devenu très pauvre. Et on pourrait dire, voilà, arrivé à une cinquantaine d'années, je suis ruiné, j'étais banquier, que faire Il ne pouvait plus rien faire. Et à 56 ans, il a lancé cette idée de sauce que l'on connaît aujourd'hui, à 56 ans. Et il s'est mis à la distribuer de façon locale et puis de plus en plus à la développer, à la distribuer de plus en plus loin. Et ce que Mac et avait compris, c'est que la sauce ne se limitait pas à être bonne, c'est qu'il y avait derrière aussi tout un travail de distribution, de marketing, de diffusion. Si tu veux que ton idée soit connue, il faut la mettre en pratique, la développer et surtout faire en sorte qu'elle soit connue du plus grand nombre. Cette sauce est aujourd'hui distribuée, je le disais tout à l'heure, dans plus de 185 pays parce que déjà à l'époque, il avait compris le pouvoir du marketing. Et il est allé dans tous les restaurants et lui son rêve et son idée, son idée de marketing c'est de faire en sorte que cette chose se retrouve sur toutes les tables du monde entier. Il avait une vision et pas une vision locale, il avait une vision globale, une grande vision. Et ici ce que j'adore aux états unis on voit grand, voit grand dans tes projets, ose voir grand, ce n'est pas juste une expression, si tu veux aller dans la lune vise les étoiles, ce n'est pas une expression, même moi avec ma propre expérience je te le dis, et tous les gens que j'ai rencontrés qui ont réussi, c'est exactement pareil et ici encore sur ce site de Tabasco le fondateur de cette sauce dans un endroit paumé en Louisiane c'est paumé ici, c'est au milieu de nulle part a réussi à créer un empire, si tu veux créer ton empire, ton empire entre guillemets ton empire métaphorique quand tu as une idée, distribue-la. Ils ont réussi à faire des placements de produits. À l'époque, déjà, dans les années 20, Charlie Chaplin, dans un film, tenait à la main, dans un restaurant, une bouteille de Tabasco. Dans les années 20, McEllany avait compris qu'il fallait que sa marque soit vue. Et ne te dis pas que ce n'est pas accessible, ne te dis pas que ce n'est pas possible, parce qu'à chaque fois que tu te dis que ce n'est pas possible, tu n'y arriveras pas. Et bien sûr, ça peut être difficile. Difficile n'est pas impossible. Mais cet homme, partait du principe que s'il n'essayait pas, il n'aurait rien. Il a essayé et il a essayé à maintes reprises. Ici, l'histoire ne nous dit pas à combien de reprises il a essayé, mais il a essayé. Et on voit ces bouteilles de Tabasco dans une multitude de films, et même dans un dessin animé, Walt Disney, la princesse et la grenouille, on la voit avec une bouteille de Tabasco. C'est un placement de produit, d'accord Mais déjà à l'époque, il y a cinq générations, il avait compris le pouvoir de la diffusion et de la distribution et du marketing. Alors. Tu peux maintenant te dire « Ouais, mais ça va, je comprends rien au marketing, je suis pas un roi du marketing. » Ne te cherche pas d'excuses. Commence petit, commence à distribuer, va autour de toi. La sauce, la sauce Tabasco, déjà au début du 20e siècle, était déjà distribuée en Inde et en Himalaya. Et on peut pas dire que, il y a 120 ans, ils étaient euh, des génies du marketing comme nous on peut l'être aujourd'hui. Quoique, quand je vois ce qui se faisait déjà à l'époque, c'était pas mal. Et puis si tu ne sens pas le marketing, entoure-toi de gens qui vont pouvoir t'aider. Le succès ne vient jamais seul non plus. Jamais. La prochaine fois que tu te demandes si c'est le bon moment pour commencer, que tu aies 20 ans, que tu aies 30 ans, que tu aies 50 ou 56 ans comme McKinley, lance-toi, parce que tu ne sais jamais ce qui peut arriver. La seule chose que tu sais, c'est ce que toi tu vas pouvoir faire. Si tu sais que tu n'y arriveras pas, ce ne sera pas vérité du moment. N'abandonne pas. Voilà. Plante euh, parasite, on t'a pris, on t'a touché, puis on te jette. <rire>